abonnés j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous montrer à quoi ça sert euh, euh, zoom euh, ah, c'est qui zoom alors je vais vous montrer à quoi ça sert celui qui est des, qui, ne, qui, qui ne connaît qu'un moi qui ne connaît pas moi je vais vous montrer ou oh, bien vous pouvez faire votre navigateur web safari si vous avez visit safari écran alors alors tout d'abord je clique sur, euh, voilà, je clique sur recherche sur le web, je fais zoom, voilà, je clique, alors, euh, alors, voilà, ça te sort des liens, alors euh, tu dois cliquer sur euh, zoom, vidéo confinée, être confinée ou web euh, tu dois cliquer au premier lien. Alors on attend jusqu'à que que tu aies. Alors, tu dois cliquer sur se connecter. Alors voilà, tu dois faire ton adresse email et ton mot de passe. Alors vous pouvez connecter avec Facebook, l'aide de Facebook et l'aide de Google. Moi je fais connecter avec Google parce que quand je fais uniquement parce que ça marche ça ne marche pas. Voilà moi, moi je suis connecté à Google comme vous le voyez. Je suis déjà connecté. Pas. Alors il ne faut pas il ne faut pas connecter à Firefox, il faut connecter à Google Je dis plutôt à Zoom Alors voilà, ça te sort tout ça Voilà, programmer une réunion Tu veux faire une nouvelle réunion Se joindre à une réunion Ou bien animer une réunion Avec la vidéo désactivée Avec la vidéo activée, partager l'écran uniquement Alors voilà ton profil si tu veux si tu veux te déconnecter alors c'est moi je pas je veux pas me déconnecter parce que sinon si, si tu te ça et tu vas je vais rejoindre euh, comme avant je serai connexion sans. alors euh, si euh, je vais je vais on va voir l'onglet profil et si ici et si, j'ai déjà une photo de profil sur mon compte google dans mon compte Google, alors euh, si tu veux supprimer, alors oui, je veux supprimer, c'est mieux. Ou bien moi, j'ai pas aimé de pas. Bah... Alors euh, on va cliquer sur modifier si vous voulez changer. Alors si vous voulez faire un autre euh, photo de profil, cliquez sur envoyer. Alors euh, voilà qui, que tu as tout ça de téléchargement. Alors je fais un exemple celui-là de la euh, grande Hercule. Voilà. Alors euh, voilà le, le screenshot. Alors je fais ouvrir. Alors, là, on doit attendre. Alors, euh, voilà quoi. On le fait comme ça. Ici, ça veut dire qu'il doit venir dans, euh, dans ta photo de profil. Non, ça, c'est pas bien. Non, non. Ça, c'est mieux. Alors, euh, s'il était mieux, euh, on doit cliquer sur enregistrer. Vous le savez. Voilà, voilà mon photo de profil est là. Quand t'en comptes pour toujours, euh, si tu veux supprimer, voilà. Alors, euh, celui-là, c'est pas, pas très important, c'est pas très important. Ici, vous allez, ici, tu, il faut faire des contacts, moi j'ai pas besoin de ton contact. Ici, ça veut dire, euh, ici, t'es réunion, tu veux créer, tu veux pro programmer une nouvelle réunion. Et alors, euh, tu dois pas, tu dois pas juste faire zoom dans ton navigateur, et même il y a l'application zoom. Alors, voilà, si tu connectes, ça te fait tout ça. Si tu ne connectes pas, ça te fait juste rejoindre Réunion et Connexion. Je vais vous montrer la photo après dans une autre vidéo. Alors, euh, je, je clique sur... Euh, sur... Euh, new. Alors, ici, ça veut dire tu veux créer ta propre Réunion. Alors, euh, voilà... Ça, ça veut dire « Rejoindre une réunion ». Alors, si tu cliques sur « Rejoindre », voilà. Voilà. Ici, ça veut dire tu peux rejoindre une réunion. Et ici, ça veut dire tu vas créer ta propre réunion. Et ici, tu... ici, ça veut dire « Programmer une réunion ». Et ça, ça veut dire de partager l'écran uniquement. Partager l'écran uniquement, ça, ça te fait des mots de passe. Tu dois pas faire ça. Alors, conversaire. Musique-moi. Réunion. Réunion. Contact. Voilà, des, donc, des contacts, ça veut dire euh, que ça, que tout, que tu dois inviter des choses, ce canon. Alors, tu dois ajouter des canals. Alors, tu dois cliquer sur zone canal. Voilà, c'est pas très important de faire des canals. Et alors euh, on perd pas le de temps des blabla Alors voilà, ça se veut dire euh, à propos alors ça ça veut dire euh, à propos de zoom tous ces blablabla alors euh... Voilà alors, qu'est-ce que l'enregistrement Le nuage, l'enregistrement de, de le nuage permet d'enregistrer. Alors, paramètres. Paramètres de ton compte. Ça c'est ton, ton compte. Ça c'est les, les paramètres de réunion. Et ça, c'est les paramètres d'enregistrement. Et ça les paramètres de téléphone. Alors, euh, tu dois... Alors, ici, ça veut dire tes numéros de téléphone. Si Quelqu'un, il va te... Mais va euh, appeler avec ton ordinateur. Alors, euh, vous allez faire celui-là. Voilà, j'ai n'y a rien, il n'y a rien. Utilisateur Contact Voilà Mon adresse est mail Adresse email, Numéro de téléphone Nom de la société Sélectionnez le nombre Sélectionnez adresse Apuroville, c'est l'Extat. Voilà, ça ça veut dire que tu es où Ça veut dire que tu es ici. États-Unis, Amérique, moi je ne suis pas aux États-Unis. Alors, ouais, M. Voilà, baroque, mode paiement, pas de mettre à un jour, c'est très gars, ça c'est, ça c'est gestion des groupes, ça ça veut dire que tu vas créer tes des... Des groupes gestion des rôles, bla bla bla Gestion des salles, salle zoom. Voilà et le tout, tout calendrier. Voilà. Et supplément et supplément, il y a un il y a quelqu'un qui qui parle en anglais. Alors, si vous voulez pas que, que me parle pas, parle... d'abord, vous cliquez sur, non, de, alors, cliquez sur votre profil là, votre photo de profil à côté, euh, tu peux modifier. Alors, c'est pas celui là. Voilà, tous les siens. Alors, si vous avez pu cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater des nouvelles vidéos. Alors, euh, bye, bye. Euh, ciao.